Mali, au moins 27 militaires maliens tués suite à une attaque de djihadistes. C'est à travers un communiqué de l'armée malienne que nous apprenons que des djihadistes ont attaqué ce vendredi un camp militaire dans le centre du Mali. D'après ce même communiqué, le bilan serait de 27 soldats maliens qui ont trouvé la mort dans cette attaque et 47 djihadistes qui ont pu être neutralisés par les forces de défense. Notons également que cette attaque aurait fait 33 blessés dont 21 graves et 7 portée disparues dans les rangs des militaires maliens selon le communiqué officiel. Mais une source militaire française sous couvert de l'anonymat indiquait que le bilan de cette attaque menée par plusieurs centaines de djihadistes avait fait entre 40 et 50 morts. La source nous indiquait aussi que 21 véhicules de l'armée malienne avaient été saisis par les djihadistes, dont plusieurs blindés. En outre, selon cette même source, les forces armées maliennes n'ont pas demandé l'appui de la force française anti-djihadiste, dénommée Barkhane. Notons que le camp de Mondoro se trouve dans une zone où il a été demandé à Barkhane de ne pas opérer, sans doute en raison de la présence de mercenaires de la société privée russe Wagner. Un responsable militaire a confirmé l'attaque et a assuré que l'armée de terre et l'armée de l'air avaient vigoureusement réagi. Mais c'était gardé de communiquer un bilan humain. Le camp de Mondoro, proche de la frontière avec le Burkina Faso, a été à plusieurs reprises par le passé la cible d'attaques de djihadistes cherchant à imposer leur emprise sur ce territoire.